Les osselets, c'est le titre de ce texte d'aujourd'hui, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne GCN TV. C'est une sorte de révision qu'on a déjà vue euh, pendant cette année. Un peu d'histoire. Alors les Oselets, suivez avec moi s'il vous plaît. Prenez votre livre, mot de C.O.I. Un peu d'histoire, les osselets seraient les ancêtres d'Eden. Ils sont connus de tous les peuples depuis l'Antiquité. On a retrouvé des jeux d'osselets dans les ruines nom ville italienne antique. On se vit sous les cendres des volcans visus Au Maroc comme ailleurs, on jouait aux osselets soit avec des petits os de mouton, soit avec des petits cailloux plus ou moins ronds. De la taille d'une feuille. Puis on a fabriqué les osselets en plomb avant de les faire en plastique. Et si on jouait Pour jouer aux osselets, il faut 5 osselets dont un porte une marque spéciale. Le plus souvent, il est peint en rouge. Règle de base on ne peut toucher les osselets blancs. Que lorsque l'os des rouges se trouve en l'air, et l'os des rouges ne doit jamais tomber par terre. Le jeu. Première figure. Première figure. Jeter, comme des dés, les quatre os des blancs par terre. Lancer l'os des rouges en l'air. Et avant qu'il ne retombe, saisir un os des blancs par terre puis rattrapez l'osselet rouge tout en gardant l'osselet blanc dans la main. Et posez l'osselet blanc de côté. Recommencez ensuite en ramassant un par un les trois oslets blancs qui restent. Deuxième figure. Lancez l'osselet rouge en l'air. Et avant qu'il ne retombe, saisir deux osselets blancs ensemble, puis rattraper l'osselet rouge tout en gardant les deux osselets blancs ramassés dans la main. Conseil on peut, avant de les saisir, regrouper les osselets, on peut, avant de les saisir, regrouper les osselets blancs deux par deux. Pendant que l'oslet rouge est en l'air. Troisième figure, ramasser trois oslets blancs à la fois. Puis le dernier tout seul. Quatrième figure, ramasser les quatre oslets blancs à la fois. Alors, quand on ne ramasse pas le bon nombre d'oslets blancs ou que l'on fait tomber l'oslet rouge, on passe en tout. On rejoue la figure quand l'autre joueur échoue à son tour. Le gagnant est celui qui réussit en premier les quatre figures. Alors, on parle ici de la variante. Coincer les osselets blancs entre les premières phalanges de ces doigts. Et posez l'osselet rouge sur le dos de la main. Coincez les osselets blancs entre les premières phalanges de ses doigts. Et posez l'osselet rouge sur le dos de la main ici. Lancez l'osselet rouge. Et pendant qu'il trouve, et pendant qu'il se trouve en l'air, se débarrasser des osselets blancs un par un oui, les ramasser ensuite comme précédemment indiqué. lancer l'osselet rouge et pendant qu'il se trouve en l'air deuxième variante lancer l'osselet rouge et pendant qu'il se trouve en l'air faire passer les osselets blancs sous un petit pont un par un puis 2 par 2, puis 3 et 1. Voilà. Alors, je viens de vous raconter un texte narratif qui parle de l'esercé. Et comment, et aussi, comment utiliser ce jeu. C'est explicatif, informatif et explicatif. Voilà, c'est tout pour le moment, à très bientôt.